Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la gestion des groupes d'utilisateurs dans Bokeh. En tant qu'administrateur, je peux gérer les groupes d'utilisateurs. Les groupes d'utilisateurs sont organisés en catégories. Par exemple, je peux aller voir à quoi correspond ce groupe d'utilisateurs "Administrateur portail. Les groupes d'utilisateurs ont un libellé, une catégorie et un mode de sélection des utilisateurs. Le mode de sélection manuel correspond à un ajout euh, euh, des utilisateurs un par un dans le groupe. Le mode de sélection des utilisateurs dynamique correspond à l'utilisation d'un filtre pour calculer dynamiquement l'appartenance au groupe. Ici, Il s'agit d'un groupe dynamique qui va déterminer si un utilisateur appartient au groupe à partir de son niveau d'accès administrateur portail? On peut aussi définir euh, l'appartenance au groupe à partir de la bibliothèque euh, de rattachement, le niveau d'accès donc. Pour le niveau d'accès abonné SIGB, s'agissant d'un abonné, on va avoir d'autres critères comme la validité de l'abonnement, la date à laquelle il, est, il va échoir et s'il était présent lors du diner export du SIGB. Ensuite, on peut euh, filtrer aussi les utilisateurs euh, par leur date de mise à jour dans la base de données, par le fait qu'ils aient déjà rédigé ou non des avis, créé ou non des paniers, ou alors par une valeur contenue dans un de leurs champs, nom, prénom, email, etc. Par exemple, ce groupe euh, d'utilisateurs dynamiquement calculés concernant les administrateurs portail correspond à 8 utilisateurs actuellement et on peut vérifier cela en se rendant dans la liste des utilisateurs. On va avoir à notre disposition le même type de filtre ce qui me permet de vérifier que pour les administrateurs portail j'en ai bien 8. Les groupes d'utilisateurs permettent de définir des droits donc ils sont reliés au système de, de gestion des permissions dans Bokeh. Cette liste de permissions possibles euh, réagit dynamiquement à l'activation et à la désactivation de certaines fonctionnalités. donc Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes choses euh, que moi dans cet écran, notamment parce que par exemple euh, sur ce Bokeh là, des ressources numériques sont actives et donc on voit apparaître le, le droit d'accès. A savoir aussi c'est que si je définis ce groupe comme manuel et que j'enregistre si je vais voir les personnes rattachées à ce groupe manuellement on va s'apercevoir que l'interface a changé et ici je vais pouvoir rechercher des utilisateurs à rajouter, donc là par exemple j'ai choisi ces deux là, et je vais ajouter les utilisateurs sélectionnés. En gros pas maintenant 5 utilisateurs, mais si je le rends dynamique, il va prendre ce qu'il y a dans le filtre, et hop, on va retomber sur nos utilisateurs. Donc utilisateur, en mode manuel, euh, je vais dans la liste des utilisateurs rattachés et je vais pouvoir les rattacher manuellement. Et en mode dynamique, je vais dans les, utilis les utilisateurs qui correspondent et je vois uniquement ceux qui correspondent actuellement au filtre. Et voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une nouvelle démonstration.